C'est Ce un village. Bien gardé, ne pas faire. nous gardons, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, ne nous, nous, dans maman apali a c'est opération bois qui répandu dans tout pays et c'est ça qu'a fait chaque coin et plusieurs jeunes filles qui dans connivance à gang yo tomber en bas mais population nouvelle ça bail en pile gros kase nous perdit en pile jeunes filles ak Gasson. Bienvenue tout le monde, ou sous Sofia TV 83, réseau information. Nous resterons sous nouvelles, mesdames, messieurs, à nous entre dans tout ça café fait actualité pour journée Jodhia. C'est le nom de Cinq 5 pays qui est dangereux dans le monde pour le pou voyager en 2023. Cependant, Haïti, c'est plus facile. 100 à 150 moun cap tombé chaque jour. Bon Dieu Dans la bonne avenue, encore au cap haïtien, c'est l'opération Bois-Calier mais et là, ça a fait actualité, c'est chef gang Iso ekip l'équipe qui disparaît après information d'affaires qu'on est Iso, a pris trois balles et personne ne pa de nouvelles dans Miyagouane, c'est comme si que sous qui a mis deux bandits de bandi tombés en bas Et c'est ça que je vais présenter dans la nouvelle. Mesdames, Messieurs, nous allons passer tout nan, Haïtien. Passe nan au cas de Yo Vous récupéré plus de 75 jeunes garçons qui sont dans machine. Et yo pas marché à pied. Yo pral aller en direction Saint-Domingue. Et c'est là yo pral cacher. Et toute information, ça yo fait connaître. C'est un équipe de jeunes garçons qui a sorti dans yon gang qui opéré dans le cas La Gonave, Poton prince Gonaive, c'est l'opération Boacalia qui a fait chemin. On nous a Bousta John, à l'appareil, et yo, c'est pour il y Pas là. N'oubliez à peine connecter ensemble avec vous, connectez Pigo son 83, partagez-le avec yo, autres amis et yo à continuer à venir chaque jour bon vous et la performer, quel que soit ce qui a passé dans l'opération La police déclenche et front LB déterminé par pren prier n'amen personne toute bandit pral le passé à l'infinitif et c'est ça qui est pendu dans tout pays a manchette un couteau toute bagarre ça y est déjà affilé population déclenchée grève générale bandit prend un bois calé ouais Reginald Boulos c'était quand un monde qui était en retiré ville déjà t'en es bien ça m'abzino Réginal Boulos, Dimitri Vop, nous avons dit qu'il allait mal y avoir en Haïti. C'était si quelqu'un qui a e retiré Mounsaou, exécuté Mounsaou, Michel Martelli. Si C'était quelqu'un qui a perdu Mounsaou, qui a perdu Mbaradio, qui a pris une balle. Si C'était quelqu'un qui a perdu Mounsaou comme sénateur député. C'était si quelqu'un qui a parti avec lui. Vous pensez que le pays a pris la main maintenant, c'est le jeune Saou qui a tué. Vous pensez que le pays a pris la main, c'est le jeune Saou qui a coupé le coup. Ou pensez que le pays a pris la petite jeune ça, aujourd'hui là, qui t'a pas de venir remet nous remettre nous, ils ont ISO, ils la mort sans jour. Ou pensez si nou même, que nous même, en tant que peuple, nous te mettons pieds noirs à terre. Ou pensez que c'est ça nous avons pris aujourd'hui? Peuple a pris la vie. Pas de faire bail la police encore. ISO disparaît, il faut que tu dises qu'il faut qui n'a pas déjà existé. Ou si nous voulons, nous sommes capables. Ils ont disparu, ils sont faux, l'argent pas jamais existé. Il faut m'aimer. Regardez. Il faut que nous-mêmes, peuple, nous forcer justice. là faut que nous-mêmes, population, nous demandent ou pas peuple justice dans le marché. Je veux dire, il faut que ça y ça qui est monopole pays. hein? faut que nous-mêmes, nous prenions la main. Baclan yon ki l'anmen yon, comme force l'ordre de lois pays par pas à prennent yon, mais peuple là kap à prennent l'anmen yon. Parce que c'est pour nous yon yon. Nous pas quitter un petit groupe sans ave, que nous bayons côté pour yon, dormir, un petit groupe qui vient de la Nous, c'est yon qui prend un petit groupe volé, assassin, criminel, haïtien, mette dans la tête pays et puis yon décide de dire, yon contrôlé tout richesse nous yon. Yon contrôle tout vent nous. Yon pop qui en pour nous, tout c'est pour yon yon. Jodiam kwa li nécessaire. Il nécessaire pour même pour rentrer dans la bataille là. les nécessaire pour que nous-mêmes nous, nous disions international là. Ou pas de droit là. les nécessaire pour nous dire Sébastien Carrière, l'ambassadeur du Canada en Haïti, pour nous dire Sébastien Carrière, ou pas de droit là. Ou c'est une personne à non grata, comme nous-mêmes nous, nous disons. Sébastien Carrière n'a pas aucun droit pour que Pierre en Haïti encore. Parce qu'elle rentrait dans le dossier, dans la politique interne du pays. Je dis à la gauche, qu'est-ce que vous apprenez là Vous pas de gens penser que vous êtes capables de prendre. Vous pas de gens penser que vous êtes capables de comprendre la réalité. Mais après la mort du président Jovenel Moïse, qui vient nous montrer, nous, qui sait que le pays est Mais nous ne pouvons pas quitter le pays pour reproduire encore. Nous ne pouvons pas quitter le reproduire encore. Nous ne parlons pas de la chance pour le reproduire encore. Nous ne parlons pas de la reproduction encore. Je dis à nous demander, quelle la population haïtienne Mesdames, messieurs. Mettez garçons sous nous, mettez femmes sous nous. En Haïti, le campé, machette, pire aide. Dans le pays étranger, c'est campé Goumelier. Nous ne pouvons pas faire bac la bataille, ça. Pas faire bac la dedans. C'est de dire à eux-mêmes, c'est terminé. Yves Juswem, comment vous nous saluons, ça va passer dans le pays là. Qui courique dans le pays là, ça va passer. Bonsoir PDG, bonsoir John. Bonsoir Madame Sarah toujours à 10 Et bonsoir avec chagrin fidèle, auditeur, auditrice. Rapid, rapide, en après la parenthèse, actualité, Pour aller soit ça, dans la Gonave. Côté que, Bois-Calais, à lui-même, continuer, jeudi, dimanche-là, dans la Gonave. dit Michel, c'est un y'ont présumé bandit, qui t'a fait partie, basse vite l'homme, qui perdu la ville, jeudi, à dans la Gonave. Dans la localité, qui est les c trois. Eh bien, après que habitants dans la Gonave, Péprel fin pose Monsieur question, et monsieur te dévoilé toute ça qu'on fait dans de L'homme. Et il t'est même arrivé sauver sauvé avec Yozan qui est le AR-15 pour arriver dans la bonav, Et bien finalement, il te prend au moins menoté, monsieur, maré, monsieur, c'est coup crabe dans la Gonave. Ça qui te prend la cause que population, la population de la Gonave là, il pas monsieur à jusqu'à la jusqu'à minuit de là gui Michel, en baka au nan la boue lave. Vous les faire ça, nan Okaï, ancien député, famille Lavalas la, final des manqué passé, en bas, même bois qu'il OK. Côté que, final de débarqué dans l'hôpital général Okaï là je dis et eh bien, ensemble employés, quatre travails, dans l'hôpital général Okaï déjà passé, ancien député, A, plusieurs calottes, plusieurs j'ai Parce que je dis clairement que député a fait plus passé 200 à 300 mois travail dans le programme choléra, corona, pour autant, comme moun, l'a débloqué, le de à la c'est dans ce sens-là, que ancien député national de Trump, lui passé, un mauvais moment, je dis, dans la ville Okaï, plus précisément dans l'hôpital général Okaï là. Habitant dans l'Ogan. Yo même tout, yo lancé Bois Calais par autour, pour que bien bon matin, Bois Calais a passé prend, que présumé gang, base de si la fille, qui est caché, dans les gang. Eh bien, que présumés gang ça, ont fait connaître que pour al kidnapper les gens dans la rue, c'est eux-mêmes qui ont une mission ça, pour al kidnapper les gens tout bas là. Eh bien, après que population, la police même, déterminés pour traquer est obligé à le cacher dans les organes Et la population, les les remettre dans les est obligée nek les est la si la pli, n'est pas spécialisée pour kidnappé les gens et les base avec Mounio. Si toutefois, que pas c'est deux messieurs spécialisés pour vider progrès sur actualité. Si gouvernement Abinabella, toujours dit qu'il y a en Haïti, pour Dominique, pas un peu en et Haïti, eh bien, et aussi qui spécialise dans la question voyage, ou du moins dans la question tourisme, qui est le suffisance, yon challenge, quand elle dit clairement que chaque pays dans le monde là, dernier temps, que les gens ne peuvent pas voyager. Pour les pays assez, Afrique du Sud, parce que il y a au moins 20 à 30 athlètes qui mourent. Joue en Afrique du Sud, par les clairement que nous ne pouvons voyager en Afrique du Sud. Deuxième pays, c'est aide, côté que, en aide, il total de plus que 60. À 70 personnes qui souvent mourent chaque jour en aide, et bien mouns pas à deux voyager dans le pays aide. Troisième pays, qui fait République Dominicaine, côté fait qu'on est clairement -E que mouns pas de au moins voyager dans le pays saint-Domingue, parce que de plus, passer de 50 personnes qui toujours mourit dans le pays saint-Domingue, via question d'insécurité, via question d'insécurité, oui, que, pour côté accident toujours fait dans le pays saint-Domingue. Quatrième pays, qui fait Mexique côté que pour vivre chaque jour, 29 personnes mourir dans le pays Mexique. C'est dans ça que organisation de suite Test lance une pétition pour assembler les monde qui a voyagé à travers le monde, pas qu'à voyager dans ce pays, là, parce que littéralement, il n'y a pas de monde toujours à mourir chaque jour dans le pays. Mais seulement, ça qui manque non, la pétition, que le Sud Test c'est que vous mettre le pays d'Haïti là-dedans, parce que en Haïti, presque chaque jour, au moins 100 mounes, 200 mounes, perdent la à travers le pays. Voilà, PDG de Stadion, moi je vous dis que toujours été le commentaire. Et, et juste avant que nous rentrions dans. avant que nous rentrions dans le dossier là, vraiment profond, et bon, juste fait peuple attendait, voice euh, voix à parce que bagay anya ki tapw moun sa yo dans la rue et puis après ça pour nous t'a pensé que moun sa yo à travail pour kidnapper moun dans la rue d'im ki jour il Qui ça valome Joseph. ça joseph Pierre aldai hier aldai valome joseph il aldai on juste valome joseph pierre aldai Lorsque de est-ce que vous avez sa yo comme des moun si vous avez dans la rue yo est-ce que vous pensez que moun sa yo, yo, si yo, yo, yo. Mou yo? Mou arranger pour vous kidnapper ou gade yo juste, comment vous avez travail kidnapping en Haïti? que moi même moi n'ai parler avec moi avec vous, à l'aise et pourtant au travail yo ce kidnapping gens. est-ce que ouais kidnapping n'a vraiment marqué sur en dans pays juste ça penser de ça avant que nous ma question à à là la police là que yo intensifier Opération dans la ville de Dieu, la graveine, nous la un petit stage, dans faisons intensification, opération L'eau, nous venons dans l'objectif pour être capables au moins de démanteler le dans la zone Dans ce sens, autorité policière, fait qu'on est, si toutefois il y a un monde qui est innocent dans la zone c'est pour au moins quitter l'espace-là rapide vite, parce que la police a bien passé dans la phase de pénétration. La police pour rentrer dans la base ISO, dans la base TILAPLI, pour aller chercher ISO TILAPLI. Si vous avez un monde qui innocent, quittez la place là tout de suite. Après ça, si vous ne pouvez pas quitter place là, eh bien, place là vous ou après pris la dedans. Ça veut dire que nous avons une pile gaz qui est en dedans. Nous ne savons pas comment un monde qui est en dedans. Effectivement, nous ne savons pas comment monde qui mourent en dedans. Mais si que la police est en gaz eux y a un Passer à l'action, côté au monde, avec mon petit vieux innocent en dedans. Dès que vous en dedans, tous ces filles sont seulement avec soutien sur vous. Tous ces garçons, retirez mal au sou vous, tout sorti. Toutefois que vous quittez mal au sou toutefois que vous parlez avec soutien sur vous, n'importe quoi qui vaut, les rivaux, parce que la police a annoncé que je peux faire pénétration en dedans village. Mais vous avez que moi-même, je trouve quand même grave là. Et. A pas Matissan qui était bloqué pendant deux, trois, deux ans, combien? Hein? Matissan, même, même mouche à bon, Matissan, hein? ça va passer comme ça même. Effectivement, Matissan, Matissan, qui était contrôlé par des groupes cramés, depuis plus de deux ans, côté que pour passer dans la zone, il faut faire recette, il faut qu'on me kidnappe, et bien je dis N'a Matissan, c'est presque ces oiseaux qui ont chanté là par rapport avec Bonteur bleus bleu qui installait la caille présumée, Bandio, comme quoi que, yo, connaît à tout moment, que population, ou du moins, la police, capable de débarquer sur yo, ville au moins, permettre que je ne bois par l'épaoua. Et de ce moment-là, c'est recette parfaite, ni Matissa, recette parfaite, ni quoi de bouquet, par rapport avec eux, banditio obligé d'entrer dans le trouillon. Si en Haïti, si n'importe où, la population avec la police, à va m'en bois, calé, eh bien, non le miragouane, commissaire Muscadet lui-même, il continue tout lui-même à m'en bois calé. Eh bien, dans le ministre de la la commissaire Muscadet, à peine se mette bien minager, Ralph, Lacombe, Ayat, et eh bien, ce pas depuis là, monsieur, c'est présumé bandit dans grand village là. Eh bien, c'est une citoyen qui t'a boulet notre fillage. Nous t'avons gardé, qui t'a pris du feu. Eh bien, nous c'est toujours dit, si nous avons besoin d'aller prendre soin, c'est nous à Gwan Eh bien, malgré y M. toujours blessé sous lui, comme il s'est dit, quand même, quitte M. Al pren soin, eh bien, l'ivore, monsieur, notre pays fait ça pour. Après que le commissaire Mouskadin, qui nous n'a M. pays ce chapeau et puis oui, admis, nous, nous, tout pas monsieur, à non, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, monsieur que monsieur a minute là. dit commissaire le mettre monsieur à genoux et puis peuple même fini eu monsieur vous qui n'est pas favorable pour ces messieurs qui, avec des armes illégales, n'ont même pas de pays. Parce que c'est à travers tous les 10 départements pays qui lèvent campé pour les nains qui les ont capables au moins de freiner l'action malhonnête. Nous, pouvons toujours dire, on joue quand même la population s'est l'État Parce que nous n'avons pas au moins 200, 300 personnes qui ont fait un peuple en otage. Je dis, eh bien, après 2, 3, 4, 5 ans, nous prenons des populations locales, finalement, les révoltons côté que lui-même, les obligés de sortir dans le silence pour le trancher. Et des gros petits qui te conduisent, criquet dévoré. Pour ça, il y a réellement vrai, la population lui-même a dévoré toute critique de ça, Parce que l'honneur, l'honneur, l'honneur, l'honneur, l'honneur, l'honneur, quel que soit côté de il y déterminé pour attaquer l'honneur. C'est dans l'optique que ça, tout la cause que nous sommes passée à nous sommes en de l'honneur, pas de déjà Il y Wow! Et là, ça c'est une question des garçons pas campé. Et pas des garçons qui sont capables de le moment. Et nous, avons vraiment dédoublé. Et c'est ça que nous t'attendons depuis bien longtemps. Il faut juste de Ça a passé là, en de pays là. Moi, je crois que c'est ça que tout le monde dans le moment. So, c'est ça que tout le monde fait, Parce que, Riclaire club on me comprend on nous avons eu une sinoxine. A dit ça encore, depuis 6 heures du soir, vous obligez à entrer la caou, pour souhaiter tout non côté, ou pour une pari de temps qu'on poule, tellement que vous pas pouvez au moins prendre aucun plaisir, malgré que vous ne pouvez pas continuer à dans pour au moins aller détendre, ou, ou pas pour au moins entrer pied la cause, parce que vous obligez très bien à tout moment, les capables au moins mettre le dans jour, les capables moins qui Kidnappe tout, et bien je dis, la peur là, lui changer quand effectivement, bien, la peur là, il changer quand je dis, c'est au monde même qui tout peut, parce que je dis nous toujours dire, peuple là, c'est le souverain, peuple-là, c'est lui-même qui est capable de plancher. D'ailleurs, nous on ça passé, ma outre qui est au moins une institution légale qu'on prévise de TNT. Je viens voir pour des groupes négatifs au moins les têtes En qui prend des âmes illégales, qui a terrorisé le monde. Eh bien, je viens, c'est quand pense pas négatif Je dis, c'est au moins le mieux négatif qu'à compter. Parce que la police lui-même, qui veut prendre confiance population, la population lui-même, qui peut derrière la police, déboutant de la police, finit opération, mettait à genoux, et du lui Karim, il passe bois Karim, il y a Exactement, mais euh, nous-mêmes, bon, nous ne nous pouvons confirmer ça, et nous pas pouvons pas confirmer, confirmer ça. Et ils ont qu'à toucher, oui, et maintenant, confirmation, c'est coup de balle, négo disparaître négo disparaître, Personne n'est pas capable du côté de l'église dans un moment. Et la police même, normalement, base se voit tout craser parce que, selon la police, base n'est pas supposé dans mes bandits encore. Son base qui est supposé crasé plate euh, et juste, si vous pensez de ça. Vous bon, savez que vous dites là, ça vous les là, que la police qu'il y même des mêmes pratiques là pas de ou pas bois, bas lui-même, lui doit et gagner lui-même, lui doit mourir correctement. Parce que je ne te quand il y a tout fait là, la police, au moins, réellement pour la première fois, qui contrôle le village de Dieu. Lorsque la police, même lui a lui-même, au moins, c'est tout image du village là, qui permet que, Dieu, pas qu'à capter dehors, pour répliquer avec la police, ça montre que la police, même lui reprend le contrôle espace pas village de Dieu Eh Et bien, comme la police même, lui nous on prend le contrôle. de pas village de Dieu qu'on y a lié de pénétration dans vous jeune vous dit Et pour nous les autres, nous féliciter recommandement la police là qui mandé avec chaque jeune fille cap divendant pour sortir, retirer mariage avec soutien seulement et gremie, qui dit avec chaque jeune garçon qui dit yo innocence qui toujours entendre pour sortir de tout nuit, nous façon pour capable au moins détecter innocent. et la police dit clairement que vous pouvez passer dans phase de fénération. C'est ça que tout le monde attend, phase de Parce que je dis, si le gaz lacrymogène permet que les gens pas au moins fonctionner bien en dehors. Si le gaz lacrymogène permet que les gens ne soient pas un... à la police, et de lui-même lui l'opération, les pour capable à retirer les dans le trou que vous avez C'est exactement. La police mentionne que, bon, et ça qui dit à la. Gyo, il y a des policiers qui connaissent les gens, juste y des policiers qui comprennent comment base de a fonctionné, des policiers qui ont mis tout, Parce que ces pays permettent à ce que la police là-même n'est pas capable de travailler, du pas en connivence avec les Cela veut dire que les policiers qui disent, Yo pas m'a pas rivez sous yo parce que yo pas gèn, yo pas gèn, yo pas ba yo l'ordre pou yo rivez sou yo. Et nek yo policier ça sa yo, et nek yo a vivi tout bork a y policiers sa yo. Si policiers a yo, yo même yo pou kont yo, yo pas m'a fait un action pendant que direction la police la de même. Li pas accepté pour yo, même pour yo mette pied yo a tes sous nek yo, yo oblige collaborer avec nek yo. Maintenant, en dan même groupe la policiers, la, yo djoukye, nek yo pas empilvri, il juste. Yo yo pile, C'est des base à base. Admettons, vite l'homme a bataille. Automatiquement, Iso prend coup pal. Eh bien, si l'appli prend coup pal, la morsan joue prend coup pal. L'y a bay vite l'homme. Et de même tout, si c'est Iso a bataille, eh bien, même vite l'homme ça, et même la morsan joue ça, yo a même fait Nixon voué moun bayo pour vine bataille avec yo qui sont dans la base, ou de vin rejoindre vingue, rejoignent-ils pour venir avec eux. C'est ça qui fait yo paraissent en pile. Même dernièrement, nous je la dernière fois que nous te voyons, la moisson-jour t'a montré combien de bases tu as gagné, combien de monde tu as gagné dans base yo Eh bien, la police fait connaître, que, est menti mentit, c'est que les nègres tête ensemble, et puis yo voit un groupe moun monde à joindre, eh bien, eh bien base a, pour montrer qu'il y a pile de monde là-dedans. Yo. Mais il n'y pas pile de monde là-dedans, c'est vrai y'a pas qu'on pile moon en dans bas ça y est à peine qu'un ego qui doit gagner vingt quatre moon la chaque base et les hommes étaient ensemble vinbaient en pile pour les voir parce que même il travaille avec renfort dès que y'a une qui a un problème tout de suite lo, la guetteur répond dit il m'a voué bas moi bah où qu'est-ce qu'on pense de ça est-ce que c'est ou même selon vous même est-ce que ça qu'elle produit sur Dian est juste ou pensez c'est consolévru bosta chaque ou décrit réalité a c'est qu'on correctement. En exemple qu'exemple, deuxièmement, ils ont attaqué vite l'homme innocent. Tout ça, on le fait. On va essayer de couler les lignes de l'enfant. Dernièrement, ils ont attaqué Jeff Canal. On va essayer de couler les lignes de l'enfant. Et je dis là, pas qu'il y ait au moins deux, trois, quatre, six semaines de la base. Même si on de eu la place où il y a eu la base, quatre semaines de l'enfant, ce n'est pas vrai. Il y a eu tout le monde qui a ouvré là-dedans. C'est au moins un pion. D'ailleurs, je mettais Kay Mounio, non souci pour capable au moins, permettre que Mounio, pas réagi. Je dis dire, Négro, il y a un gros homme dans le capable moins de tuer 10, 15, 20 mounes à la seconde. Mais, il n'y a pas qu'à tuer 1000 mounes, 2-3000 mounes à la seconde. Et donc, c'est qu'à tout ça, population fait, je veux lui-même, qui permet que, il y a prémette Négro, mon épicéo. Dernièrement, moi, sous ce matelas, vous n'avez pas fait, Négro mette du feu, n'a jamais l'endé, Négro au moins fait pour l'issé courir. Et puis, hier, à la population, débarquer dans la zone nord, ils a le faire, ils vont le et Eh bien, ça montre nous, à un, force populaire, là, même même automatiquement, lui décide de prendre des stèles en main, pas qu'il y ait aucun, aucun groupe bandit qui est capable de faire face, Parce que, nous je toujours dit clairement, oui, pas de mille bandits dans la base, là. Pas de y mille bandits dans la base, là. Pas même 60 y bandits dans la base, là. C'est que les mecs qui décident d'entrer tête, dans la bagaille, ça, ça, et les autres gens, là, l'éclair. Automatiquement, il y a 2-3, 4-5 qui prennent la liste attaquer eux, quand même, c'est courir pour courir, ou du stock à lui-même, Et selon moi, que je dis, je dis, à la police, ne pas prendre l'ordre dans le CSPN. Parce que, dit clairement que le CSPN, c'est un gars qui est politique là dedans eh bien, il n'y pas décidé de l'ordre dans le CSPN. C'est au moins les Nations Unies qui seulement abbangués de C'est pour une raison, il y a LB le pouvoir pour attaquer le groupe armé Et regardez bien, sa information est tellement au moins réelle. Depuis le mouvement commencé là, pas j'aime conseiller qui organise. Ariel Henry, pas j'aime des mais qui ça peut faire, Nations Unies lui-même, les France LB, je dis que c'est nous-mêmes qui capables de l'ordre, pégage au coup de attaquer attaquer Bandio, pour nous résultat. Wow, wow. Mais maintenant, on dans village là. nous n'est en dans le village là encore. On n'a pas pu rentrer dans le village là. Maintenant, nous voit qu'ils ont disparu. Nous n'a pas personne dedans. Et maintenant, la police ne peut pas rentrer dans le village là. Maintenant, nous nous dit ça là. Il y a un moment pour que les gens quittent le village là. C'est ça que je dis, Peuple. Pour les gens qui ont écouté là, les gens qui sont dans le village, les gens qui sont dans le village. Les gens qui ont téléphone, les gens qui ont un village. Donc, le moment que la police bail fait pour qu'ils aient même quitté le village, si ils ont un innocent dans le village, ils nous fait ça pour nous. Eh, Parole, la police, pour le village de Dieu, le moment où nous là, parce que nous avons gagné des blousages. Effectivement, star, je, je te là, la police, dans la dernière note, ils ont annoncé que ils ont intensifié l'opération dans le village de Dieu la gravine, la kaufoufeye, non plus de l'autre côté encore, non souci pour qu'on capable de mettre gang Et c'est pour une raison, la police dit clairement que avec chaque grand monde qui vit, en le village de Dieu, où Dieu c'est innocent, pour capable de quitter. Espace village de Dieu. Si celle-ci, on va prêter un vous sur on a avec seulement soutien sur nous, pour policiers capables, où est-ce qu'on c'est innocent, ou pas bien comme sur ces si garçons, on va prêter ma maux sur on on va avec choc, non, souci ne policiers, où est-ce qu'on c'est innocent. À partir de Asoya même, il y a au moins commencé commencer avec phase de pénétration en deux villages de Dieu.